Akemashite omedetou gozaimasu C'est Françoise, professeure à Ensemble en français. J'ai pris beaucoup de plaisir à étudier le français avec vous en 2019 et j'espère que l'année 2020 sera aussi studieuse. Aussi, je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour que la nouvelle année vous soit belle, heureuse et prolifique. Mata Yoloshiku Onega Très bonne année et très bonne santé. A bientôt.